Un château de conte de fées, un magnifique soulier, une citrouille enchantée, une princesse pressée, un prince intrigué. C'est quoi le concept Vous n'avez pas deviné Ma mère racontait des histoires euh, de marie et Soupir, ou de... Qu'est-ce qu'il y avait d'autres l'histoire comme tu voudras, de... ou elle m'inventait des histoires quand j'avais des petits problèmes personnels. Euh, mais, mais non, les contes, je les ai plus découverts au cinéma, ou La Belle et la Bête, euh, Podane, euh, ce film-là, c'est des films qui m'ont beaucoup marqué. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va tenir rêve Non, l'autre. La moche Cendrillon. Oh non, mais c'est pas ma fille, celle-là c'est la, la, la bonne Putain, mon Dieu! De toute façon, le physique est important puisque c'est avec ça qu'on se présente aux autres. Donc, forcément. <rire> dans, le conte, dans le conte, il y a la transformation. Et à la fois dans le conte originel et à la fois dans, dans, les, dans, les, dans le film. Il y a la transformation, effectivement, un peu poussée. Si c'est ça, l'avantage du film, c'est qu'on peut se permettre que les auteurs sont permis à un décalage. Et on transforme euh, Cendrillon, mais ça devient une espèce de, de bombasse, quoi. <rire> <rire> qui s'est fait faire des pouces, ah, voilà, oui, donc c'est comme ça qu'elle a envie d'être pour plaire au prince, justement. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Pourvu qu'elles aient une tenue correcte, qu'elles aient pris un bain et qu'elles aient moins de 30 ans. Ça, c'est génial, je passe tout juste alors. Plusieurs couples que je connais qui se sont rencontrés sur Mythique et qui se sont mariés. Qui ont eu des enfants. Donc c'est une autre forme de rencontre du prince ou de la princesse. Moi j'ai rencontré mon chéri sur Instagram. Ah oui, oui hein. vous vous rendez compte ah. <rire> D'où elle osse le ton celle-là Les bah, d'avantage c'est qu'on se connaît. On se connaît, il hein. n'y euh, a pas de gêne. Il n'y a pas de jeune à donner un coup de boule, par exemple. <rire> non, c'est l'avantage de tourner. C'est l'avantage de tourner avec des gens qu'on aime et puis qu'on apprécie comme acteur, parce que j'apprécie ma fille comme actrice, pas seulement parce qu'elle est ma fille. Donc euh, ça c'est, puis c'est, ça fait plaisir. On est ensemble, bien. Est une dureté avec moi. quoi <rire> 50 <rire> fois une prise pour dire merci. Bah oui, ben bah, tu sais pas dire merci. <rire> Non, bah non, non, on n'est pas... Si je, bah, je, ma mère me fait lire ce qu'elle écrit, ou... Toi, euh... tu me fais lire ce que tu écris aussi. Ouais. Voilà. On n'est pas à dire, attention, tu devrais faire ci, tu oui, devrais non. faire ça. Non. Oh, merde, j'ai oublié le code. Quel est votre film préféré Les tuches de...